Pour moi ça s'est plutôt bien passé parce que j'enchaîne les deux voies donc du coup ça valide mon ticket pour, le, pour les demi-finales. Après voilà c'était des, euh, des voies de qualification assez, euh, assez faciles entre guillemets. Donc du coup d'un côté c'est bien parce que ça te permet de, de bien rentrer dans ta compétition et pas trop te faire secouer tout de suite. Mais de l'autre côté aussi euh, la, vu que les voies étaient un peu plus, euh, plus faciles ça te laissait le temps d'un peu trop, euh, trop réfléchir. Et la moindre erreur pouvait coûter très cher parce que tu te trouvais très vite très loin dans le classement si tu fais une erreur. Quoi. Donc, du coup, euh, voilà, un petit équilibre à trouver, mais voilà, c'est fait. <rire> Après, chez les filles, ben, c'était un peu plus exigeant, même s'il euh, y a quand même pas mal de top. Donc, euh, moi, chez les filles, euh, il a fallu faire un petit peu de job pour les, pour les remobiliser un peu, certaines. Et ça a bien fonctionné parce que du coup, euh, entre leur premier run où elles sont peut-être fait un petit peu surprendre parce qu'elles savaient qu'il fallait absolument sortir et où du coup euh, elles se sont mis un peu la pression et, mais pensant qu'elles avaient des bonnes sensations, bah, ça suffirait, pas forcément le cas. Et pour le coup, on les scuote un peu plus entre la première et la deuxième voie, elles se sont remobilisées et elles ont fait le job et donc, du coup ça passera pour euh, quand même six, euh, six filles de l'équipe, donc c'est quand même plutôt bien.